Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir l'opération mathématique de puissance. Et en fin de vidéo, je vous raconterai une anecdote qui montre qu'il faut vraiment bien maîtriser cette opération. Avant de parler de puissance, on va parler de l'élément neutre de la multiplication. Je vous pose la question quel nombre n'a aucun effet quand on le multiplie Est-ce que vous avez trouvé C'est le nombre 1. Ça, on l'appelle l'élément neutre de la multiplication. La preuve, si on fait 7 fois 1, ça ne change pas, ça fait 7. Si on fait 2019 fois 1, ça ne change pas le nombre, ça fait 2019. Ou n'importe quel autre nombre, si on le multiplie par 1, bien sûr, il est inchangé. Donc maintenant, on peut définir les puissances. Les puissances, finalement, ce sont des multiplications répétées. Mais de quel élément on part de l'élément de la multiplication, le nombre 1 Donc une puissance, finalement, c'est multiplier 1 par le même nombre plusieurs fois. Et le nombre de fois on le multiplie, ça s'appelle l'exposant. Exemple, 7 puissance 4, donc le nombre qu'on multiplie c'est 7 et l'exposant c'est 4, c'est donc 1 qu'on multiplie par 7 4 fois. 1 fois 7, fois 7, fois 7, fois 7. Bon, mais si le 1 ne change rien à la multiplication, pourquoi on le met On va voir pour plus tard pourquoi. On lit cette expression, 7 puissance 4. Voici quelques exemples. 7 puissance 2, c'est 1 fois 7 fois 7. On a déjà dit que le 1 ne changeait rien à la multiplication, c'est l'élément neutre. Donc ça revient à faire 7 fois 7, 49. Vous avez d'autres calculs de puissance, mettez pause et essayez de les faire. Est-ce que vous avez terminé Donc 9 au carré, c'est 9 fois 9, puisque le 1 du départ, on peut l'oublier, il ne change pas le résultat. 81. 4 au cube, 4 x 4 x 4, alors on fait dans l'ordre, 4 x 4, 16, 16 fois 4, 64. 2 puissance 8, ce n'est pas si compliqué finalement. 2 fois 2, 4, x 2, 8, x 2, 16, x 2, 32, x 2, 64, x 2, 128, x 2, 256. On a multiplié par 2, 8 fois. Et enfin 5 au cube, 5 x 5, 25, 25 x 5, 125. J'étais un peu vite, mais vous devriez être capable de faire ces calculs en prenant votre temps sans aucune erreur. Alors pourquoi on multiplie par 1 au départ pour les puissances ben, C'est à cause de la puissance 0. Il faut bien définir la puissance 0, c'est pour ça qu'on dit qu'une puissance est 1 multiplié par un nombre un certain nombre de fois. Du coup un nombre, n'importe lequel qui est la puissance 0, ça va être 1 multiplié par ce nombre là 0 fois, donc ça reste 1. Et oui, c'est assez bizarre, mais il faudra l'apprendre par cœur. Exemple, n'importe quel nombre à la puissance 0, ça vaut 1. 2 puissance 0, ça vaut 1. 2019 à la puissance 0, ça vaut 1. Et même 0 puissance 0, ça vaut 1. Une autre puissance à connaître, c'est la puissance de 2. Un nombre à la puissance 2 est dit au carré. Par exemple, 7 puissance 2 se lit 7 au carré. Pourquoi au carré Parce que tout simplement, c'est l'air d'un carré de côté 7. Puisque l'air d'un carré, c'est côté fois côté. Et puissance 3, pour la même raison, on dit que quand c'est à la puissance 3, c'est au cube, parce que 7 puissance 3, euh, c'est le volume d'un cube de côté 7, et on le lit 7 au cube. On va maintenant comparer multiplication et puissance, et à partir de maintenant, vous n'avez plus besoin de prendre des notes, c'est pour aller un peu plus loin dans la compréhension des mathématiques. Finalement, une multiplication, c'est une addition répétée. Mais de quel élément on part On part de l'élément neutre de l'addition. Et l'élément neutre de l'addition, c'est 0. Puisque quand on additionne un nombre à 0, ce nombre ne change pas. 5 plus 0, ça fait 5. 25 plus 0, ça fait 25, etc. Et donc 7 fois 4, c'est en fait 0, plus 7, plus 7, plus 7, plus 7. On additionne 7 4 fois. C'est un peu ce qu'on vient de voir pour les puissances. On part de l'élément neutre de la multiplication 1 et on multiplie par le même nombre plusieurs fois. 7 puissance 4, c'est 1, fois 7, fois 7, fois 7, fois 7. Et on comprend mieux maintenant pourquoi... 7 fois 0, c'est 0 auquel on ajoute 0 fois 7, ça reste 0. Et 7 puissance 0, c'est l'élément neutre 1 auquel on multiplie 0 fois 7, donc ça reste 1. Le sage indien Sissa devait être récompensé car il avait découvert le formidable jeu des échecs. Il demanda alors à son roi de mettre deux grains de riz sur la première case, deux fois plus sur la deuxième, encore deux fois plus sur la troisième, etc. Le roi accepta, ne se rendra pas compte du piège. En fait, sur la dernière case, il devait avoir 2 puissance 64 grains de riz, multiplié 2 par 2 64 fois, ce qui correspond à plus que la production mondiale de riz de l'époque de Sissa, il y a des centaines et des centaines d'années, jusqu'à aujourd'hui. Le roi donc décida de ne pas lui offrir ce riz, il ne pouvait pas, et lui offrit des montagnes et des montagnes d'or.